Bonjour et bienvenue, et bienvenue sur, sur la chaîne. Comme promis, on vous tient au courant. Donc voilà, comme vous l'avez vu, l'Indien n'a pas pu poster la vidéo sur le projet AC131. Donc euh, c'est un gros problème technique, donc on est vraiment désolé. On essaie de vous faire ça pour ce week-end, samedi ou dimanche. Voilà, on essaiera de vous faire mmh. ça euh, le mmh. dimanche. Dès que c'est fait en fait, on vous fera une vidéo pour vous dire ça ah, bon c'est fait, vous pouvez aller là, le voir. Voilà, on est désolé. Au revoir, au revoir. Oh mm -hmm. mm -hmm.